Bonjour, aujourd'hui on va parler de nos aînés, de nos seniors et euh, de l'aide au maintien à domicile. Alors, Atal a créé une paire de lunettes qui va prévenir des chutes. Prévenir dans le sens, euh, prévenir en cas de chute, et non pas euh, prévenir euh, pour empêcher une chute, évidemment. Donc, à l'heure actuelle, il existe des, des boîtiers, des bracelets, des, des choses que l'on met autour du cou, qui, en cas de chute, préviennent... Euh, par l'intermédiaire d'un système. Ce, ces systèmes, s'ils fonctionnent pas trop mal, ils, ils détectent les chutes dans, dans 20 à 25% des cas. Et, euh, et en plus, bah, ça fait quand même quelque chose en plus sur soi. On s'est rendu compte que les seniors euh, avaient euh, en grande majorité des paires de lunettes. Et donc, on a intégré ce dispositif dans la lunette. Donc, ce qui permet en plus d'être très efficace, puisqu'il y a eu plus de trois ans de, de recherche et développement dessus, euh, de prévenir euh, de, dans 80% des cas, cela euh, fonctionne. Ça fonctionne aussi, la, la lunette est tellement intelligente qu'elle euh, fonctionne et, et qu'elle détecte si c'est vraiment juste une chute de lunettes ou si c'est une chute de la personne. Donc tout ça, ça va arriver euh, très bientôt, là on est fin 2019, ça va arriver au euh, courant du premier euh, trimestre 2020. Je vous en dirai plus, je vous montrerai le produit, c'était un petit teasing, mais je pense que c'est très prometteur, surtout pour l'autonomie des seniors et dans l'aide au maintien à domicile. Où, enfin, moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire de ne pas avoir quelque chose de plus en plus sur soi, euh, que ce soit un bracelet ou, ou un petit boîtier autour du cou, euh, mais euh, vraiment que ça soit intégré à la paire de lunettes et que ça ne se pas quelque chose de plus. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez un petit peu plus de renseignements, ben, venez au magasin Atoll de Istres. Il n'y a aucun problème. Je vous renseignerai du mieux que je peux par rapport aux informations que j'ai pour l'instant. Et euh, je vous dis à très bientôt chez Atoll. Allez, au revoir.